Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Information capitale. Vous savez, depuis le début du coup d'état, je vous ai dit, les poutistes, ils vont se manger entre eux. Je vous ai dit, les bandits, ils vont se manger entre eux. Namori. J'étais comme ambassadeur. Alia et tant d'éléments des forces spéciales, Kouyaté, Petit Diané, Cabinet, cabinet Soumon, et tant d'autres ont été éliminés. Je vous avais dit ce coup d'État. Les Guinéens, beaucoup, nous allons tous regretter ce coup d'État. Vous avez vu, il y a eu les cérémonies, vous avez vu la photo des gens. Est-ce que vous avez vu Idi Amin Non. C'était comme la dernière fois, la santé de Bala. Bala, ça commence à aller. Moi, je vous ai dit, on Et Inch'Allah, Vous avez vu, la... c'est que même ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter le malheur. Idi Amin, moi, je vais te dire, bonne guérison. Mais ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter le malheur. Mais moi, je vous avais dit, entre vous, la... cest vous qui avez décidé de faire ce coup d'état, Aldi Baignona. C'est question d'intérêt. Ce n'est pas pour la nation. Alislan Aignone, Quand quand les voleurs volent, ils vont s'entretuer lors du partage. Aujourd'hui, Al-Lantiñona, n'a pas confiance à Amara. Ambrak n'a pas confiance à Bala. Bala n'a pas confiance à tel Aldi vous étiez tous autour du Président Fakonde. Vous étiez tous là à exercer vos fonctions. Mais, comme Alco, c'est le poste du Président Fakonde que vous voulez. Mais, Aldalino -Al Mako San Keren -Kere. Idiamine, je le répète encore. Je te souhaite bonne santé. Mais, son cas, c'est un peu critique. Je te souhaite bonne santé. Je te souhaite bonne santé, Idiamine. Mais, je vous avais prévenu. Tu sais tu n'es pas encore assasié. Tu sais que tu n'es pas encore assasié. Mamadi est hey, aujourd'hui. Tu, tu as soif de ça aussi. Même Ambara lui aussi veut ça. Mais Aldi Baynona. Kering, kering, kering, kering, kering. Sinon vous étiez tous derrière le président Fakonde. Mais. Alokoko non, non, non. Vous êtes les seuls bénis. Qu'il faut aller au coup d'état. Regardez aujourd'hui la santé de Bala. Tu es fragile aujourd'hui. Ta santé, tu es fragile, Bala. Regarde aujourd'hui, Idi Amin. Je vous avais dit, vous n'alliez pas profiter. Regardez même l'état physique de Mamadi. Il ne peut pas s'arrêter. Une heure du temps, Mamadi ne peut pas. Il faut qu'il tire la poudre. N'kafonko, hacke. Ça fait combien de temps Mamadi, prenez Mamadi, arrêtez-le. Une heure du temps, il ne peut pas. Il faut que Mamadi tire la poudre. Vous le voyez, mais il n'y a rien dedans. Voilà, bah là, même chose. Vous avez cru que vous avez humilié le président Alpha Condé? Non. Aldi Hein? Pourtant, je vous avais prévenu. Aldi Donc, euh, nous, on va te souhaiter bonne, euh, bonne santé, Idi Amin. Mais c'est pour vous dire que ce n'est que le début. Ça dit Adi Bayona, ce n'est que le début. Vous allez finir entre vous. Il n'y a même plus de confiance. Aujourd'hui, même un militaire qui s'élève aujourd'hui, il part à bouquer pour aller prendre les talismans, là, les anti balles. Aujourd'hui, on les arrête. On dit qu'il prépare quelque chose. Ça dit, c'est incroyable, c'est du jamais vu. De la pire dictature. Aucun média, personne ne parle. Vous êtes contre tout le monde. Même tu ne peux pas aller en forêt aujourd'hui, comme les lamas, là, ils sont allés se laver, faire certaines choses. Je vous dis, ce pays, que Dieu nous aide. Mais moi, je vous ai dit, quand vous allez finir de vous détruire entre vous, et là, c'est fini maintenant, les bons soldats et les Guinéens, pendant ce temps, nous, nous allons réveiller les Guinéens. Et c'est ça notre combat, l'éveil de conscience. Pour vous dire, le coup d'État n'était qu'un instinct de survie des narcos. Et la réalité est là aujourd'hui. La réalité est là, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée, dans la sous-région, trois tonnes de cocaïne du jamais vu. Aujourd'hui, l'image du pays est gâtée. Vous avez écouté le congressman Matt sur le cas de Mamadi, que c'est à dire qu'on ne doit pas, on ne doit plus prendre l'argent du contribuable américain pour aider des gens comme les gens là, les Mamadi. Ils étaient là que les États Unis vont nous aider. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez rien compris. Faites tout. Vous allez mal partir et vous allez mal finir. Le CNRD. La jeunesse guinéenne aujourd'hui, les gens sont fatigués. Pas d'emploi. Rien du tout. Vous êtes en train de faire souffrir les gens. Et vous voulez vous menacer. Les journalistes ont dit un mot seulement. C'est fini. Quelque chose, c'est fini. Bon, on a vu Bava Charles Wright. La machine de Là, il m'a dit qu'au fond de Oussu va voyager bientôt. Je vous ai dit jusqu'à présent, les politiques là, vous ne comprenez pas. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Hein? Ils sont en train de jouer avec vous. Il y a eu un coup d'État. Vous avez soutenu ce bandit. Vous avez regretté de l'avoir soutenu. L'humiliation qu'il vous a donné. Les fonds de Oussou. Donc, euh, likez la vidéo. Like. Likez, partagez, mettez le cœur, vous savez, les bandits ils ont peur. Ils ont peur, mettez le cœur, tout, tout ça là pour toujours perturber le direct, signalez le direct, mettez le cœur, parce que ces bandits pensent qu'ils peuvent nous faire taire. Donc euh, tout ça, c'est du jeu. C'est du jeu, on va libérer. Qu'est-ce que faut de a faire pour qu'on l'empêche? Qu'est-ce qu'il faut de vous faire pour qu'on l'empêche Et ça, je veux vous dire, hein, il faut que ella sélud comprenne cela. Voilà. Il faut que ella sélud comprenne cela. Tout ça, c'est fait pour attirer, voir la confiance de ella sélud Mais ça ne tiendra pas. Je vous ai déjà dit ils veulent faire tout ça, voilà, nous, on n'est pas contre UFDG, on n'est contre personne, on va laisser Fodé sortir, et vous pouvez venir. Je vous ai dit jusqu'à présent, si le procès, ça c'est ça cause de ça. Voilà. Si le procès retarde, ça cause de ça, parce que les narcos, les bandits, ils veulent chercher encore à avoir la confiance de El Aseloudale Une fois qu'ils rentrent, c'est fini. Vous allez voir tout de suite, ils vont accélérer, condamner tout le monde. Condamner tous ces leaders. Mais wallah et tous vos plans, je vous ai dit, vous allez échouer dedans. Al Kako vous allez échouer. Personne n'a confiance en vous. Abat le CNRD. C'est ça même Kadia Diallo. Abat le CNRD. Je vous ai dit, c'est des bandits. C'est des narcos. Ils ont sali l'image de la Guinée aujourd'hui. L'image de notre pays. Ces bandits-là. Au lieu de faire de la publicité, vous vous flanquez dans les chantiers du président Fakonde. Même la mosquée, vous n'avez même pas honte de dire ça, c'est Mamadi. Mais, allez-y chercher. Allez-y chercher des contrats. Allez-y chercher des marchés. Vous allez venir donner à la Guinée. Allez-y chercher des marchés. Mais ça ne marchera pas. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Vous êtes en train de faire souffrir les Guinéens. 14 000 travailleurs. Est-ce que les travailleurs guinéens aujourd'hui, ils se sentent à l'aise Est-ce que les, guinéens, les travailleurs se sentent à l'aise aujourd'hui À cause de ces bandits, de ces narcos. Donc, je vous ai dit, vous allez souffrir. Vous allez tout faire. Mais le peuple, vous n'allez pas endormir nos consciences. Sinon, pourquoi personne ne parle de l'affaire de drogue aujourd'hui Pourquoi personne ne parle Pourquoi personne ne parle de l'affaire de drogue Pourquoi personne ne parle de l'affaire de drogue C'est-à-dire, celui qui parle aujourd'hui de ça, tu as menacé ta vie, les journalistes. Les journalistes, on les menace aujourd'hui. Vous allez tout faire, moi je vous ai dit. Vous voulez tout faire pour ne pas que les gens parlent. Nous allons vous dénoncer. Et bientôt, les manifestations vont reprendre partout. Des bandits comme ça, vous venez, vous prenez le pays en otage, vous vous êtes entouré par des tonneaux vides. L'économie à terre aujourd'hui. Le panier de la ménagère, rien ne va. Dites-moi le secteur qui va aujourd'hui, à part de la démagogie. Montrez-moi un secteur. 34 000 milliards de déficit en un temps record. Les bandits ont fini de voler. Vous allez venir vous flanquer devant nous, qu'on a une refondation. Quelle refondation Vous avez quel niveau Vous avez quel niveau des bandits réunis Vous avez quel niveau Dites-nous. Vous avez quel niveau Vous avez quel diplôme pour développer ce pays Vous êtes en train d'humilier nos élites Des bandits, des narcos. Les papas Fofana, ils sont en train de virer de l'argent dans les comptes à Dubaï. Ils sont en train d'acheter des maisons hors de la Guinée. Et des bandits, comme ça, vous allez humilier nos élites. Nous allons nous asseoir qu'aux réfondations. Des bandits, on vous dit, présentez vos biens. Vous ne le faites pas, à part la démagogie. Achetez leur conscience. Donc, je dis aux Guinéens, ce n'est pas question de UFDG, ni de RPG, ni de UFR, ni de Peul, ni de Malinké, ni de Soussou, ni de Forestier. Aujourd'hui, le pays est pris en otage par des bandits, par des narcos qui ne veulent pas, ils sont allergiques aux critiques. Mais dites-nous, vous avez promis trois ans, que 15 000 euh, emplois vous allez donner à la fonction publique. Vous avez supprimé 14, que 15 000 vous allez donner. Et quand tu vois des jeunes démagogues, oh non c'est normal, les vieux doivent aller à la retraite, ce sont des Guinéens, Ce sont des Guinéens aussi. Mais je vous demande, combien de jeunes ils ont pris <rire> À moi chaque jour, je vais vous rappeler des 14 000 le bandit ne peut pas parce que les caisses sont vides. Le bandit est venu, il a tout vidé. Le bandit est venu, il a arrêté les chantiers du président Fakonde. Et après, pour reprendre ça, pour dire, ah, c'est grâce au CNRD. Créez pour vous des bandits que vous êtes. Combien d'emplois vous avez créé Dites-nous. Dites-nous combien d'emplois. Tous les chantiers en cours étaient déjà financés par le Fama, le bâtisseur. Et vous allez venir vous arrêter devant les Guinéens, vous Voyez, c'est rentré, c'est sorti à bas le CNRD. Je veux plus de max, plus de commentaires à bas les poutistes Vous pensez que vous pouvez nous faire taire? Les militaires, je vous ai dit, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est un petit clan seulement. Mamadi a peur aujourd'hui. Mamadi a peur. Il ne dort souvent il se cache. Il ne dort même pas au palais. Il se dit qu'on peut bombarder le palais comme au temps de Lansana Conte. Il sait dans quoi il est. Il ne dort pas. Regardez son visage. Pitoyable. Maintenant, c'est Idi Amin qui est tombé encore malade. Idi Amin, pourtant, moi, moi, je vous avais prévenu. Je vous ai dit, quand des voleurs volent, le partage, c'est là-bas. Vous allez vous. C'est comme ça. C'est du vol. Vous avez trahi votre bienfaiteur. Il vous a tout donné. Il a tout fait pour vous. Il ne vous a pas humilié. Makosaya, Benyakoro. Alla Djouya, Idi Amin, Amara, Bala. Nyakoro, Namori tata Kokawe. Lui, il est au Maroc, là-bas, une petite fille est en train de malmener là-bas. Namori, tu penses que tes dossiers. Bravo, le général 5 étoiles, Al C'est ici. Vous-même, vous, vous vous posez la question, que comment le général C'est pour vous dire, le général, vous ne pouvez plus faire descendre le général. Du début jusque-là, tout ce qu'il a dit sur vous. C'est pourquoi les gens ont confiance au général 5 étoiles. Namori. La petite Marocaine qui t'est maltraite là-bas. Père, père de famille des gens. Je suis au courant. Namouri, j'aime pas rentrer dans ta vie privée. Mais Ibrahim Maloyabi, Namori Ibrahim Maloyabi. Ibrahim Maloyabi. Toi, c'est le fauteuil de ton bienfaiteur que tu voulais. Le président Fakonde. Tu, tu n'as pas été leader. Mais toi, tu as accepté que des narcos. Parce que toi, on devait... 8 combien d'années 11 ans tu étais chef d'état major adjoint Chef d'état-major pendant 8 ans, 11 ans, Namouri. Carburant, plus de 6 à 7 milliards, on te donnait. Si tu n'as rien eu, c'était 1 milliard. Namouri. Wallahi. Il a ban à il Ici, ni monnaie. Monnaie. Un narco. Bandini Futini. Ayenate. Kalbeke. Nyamaro. N'en kafali nyanelu. Dès le début, je vous ai dit. Je dis vous, vous qui avez accepté. Vous qui avez accepté, c'est-à-dire vous rallier derrière un bandit. Il y a un chef d'état-major de l'armée, la hiérarchie militaire, un bandit se lève va faire le coup d'état et vous êtes assis. Regardez aujourd'hui, les militaires, même des militaires ne peuvent plus causer entre eux à cause de ces bandits-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de vous... C'est-à-dire, détruire à petit feu. Il y a des colonels, des commandants qu'on a mis à la retraite aujourd'hui. Même l'argent de la retraite, c'est tout un problème. Passion, c'est tout un problème aujourd'hui. Toi, tu es habitué à une vie où tu te fais 15 millions, 10 millions. Un bandit vient comme ça. Vous étiez là, belle vie. Derrière le fama. Le bandit vient gâter tout ça. Mais c'est de votre faute, d'une part. Parce que vous, vous l'avez laissé faire. Vous l'avez laissé faire. Regardez le cas de PV. Les lamas l'ont prévenu. Mais vous avez cru que non. À le coup d'état, vous alliez être... Encore plus mieux qu'au temps du président Fakonde. Regardez, où est aujourd'hui Claude Pivet Où est Claude Pivé aujourd'hui Donc, moi, je vous ai dit, l'affaire-là, c'est la Guinée, c'est tous les Guinéens. Forestiers, Malinqués, Peul, Soussou. Les gens doivent se réveiller. Les gens doivent se réveiller. On a des militaires capables même de diriger, d'être présidents. Ils ont le niveau, ils sont intelligents. Ils savent c'est quoi la notion de la République mais on ne peut pas s'asseoir qu'un bandit, un légionnaire, comme Mamadou. Aujourd'hui, regardez nos mines, Simandou. Qu'est-ce que Mamadou peut faire Ce que le président Fakonde n'a pas fait dans l'affaire de Simandou. Simandou était déjà vendu, ça et quelques. Grâce au président Fakonde, on parle de 15 milliards. Bernie Steinmet, il n'a pas poursuivi Vous pensez que Mamadou, le narco, pouvait poursuivre un franco-juif à la justice Il ne pouvait pas. Même Simandou, si on ne fait pas attention, on n'en est pas ce bandit, nous allons perdre tout. Il faut qu'on dégage ce bandit de Mamadi Doumbouya, Ce narco qui pense que la vie, c'est la démagogie. Tromper les Guinéens. Donc, on menace tout le monde. Il ne veut pas que les gens parlent. Mais ça ne marchera pas. Le CNRD, j'ai dit c'est un petit groupe. Et moi seulement, le reste de l'armée, ils le font même quand les gens parlent de Spartacus, des trucs comme ça. Les gens, ils ont peur, souvent. Sinon, moi, je n'ai que quatre. Quatre qu'on doit éliminer. Idi Amin, Amara, Bala et Laïmadi, le poutiste. Beaucoup de militaires ont été trompés. Surtout nos parents malinqués. Ils les ont mentir que le président Fakonde est malade. Que le président Fakonde ne fera pas trois mois. Et Le Fama est là, toujours en forme. En forme que tous et toutes ces personnes-là. En forme que Bala, en forme que Idiamine, en forme que Dumbuya, Ils les ont mentir que s'ils ne se lèvaient pas, que ce qui arrivait en 83, 84, allait arriver, il est temps, il doit prendre les responsabilités. Mensonge sur mensonge. Ils ont menti sur Docteur Djané ici. Que Docteur Djané allait faire coup d'état. Eh non. Wallahi, mal sarala. vos mensonges-là, vous avez menti ici. Que non, c'est le coup du président Al-Fakonde. Non, c'est le coup du président Al-Fakonde. Allez, Al-Sabari. Le Fama, on a écouté le Fama. Nous avons le Falignénet. On a écouté le Depuis le début, qui pouvait, c'est-à-dire écouter des futilités, des mensonges, le cerveau est là pour analyser les choses. Mais vous avez vu aujourd'hui, ce n'est pas cette vérité qui est là. Du début jusque-là, on vous a dit, c'est le coup d'état des narcos. Alouka coup d'état qui est allé. coup d'état je vous ai dit, s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, ceux qui pensent que c'est une affaire de malinqué, à côté. dit S'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, vous prenez les quatre communautés. Je vous ai dit, d'abord la comparaison c'est au marché. Regardez nos mamans, vous prenez la femme forestier, allez-y au marché, vous allez voir, elle s'en sort. Vous prenez la femme Peul, elle s'en sort. Vous prenez la femme sous, -sous elle s'en sort. Ceux-ci s'en sortent dans le marché. Mais, prenez la femme malinquée. premier du donc Donc, frère. Donc, frère. Filpérie. Mais aujourd'hui, demandez au marché aujourd'hui si ça marche. Il n'y a pas d'argent. Les gens sont préoccupés par le ventre ou bien porter habits. Warité, activité. Regardez le long des routes. Ceux qui tapent, la majorité, regardez. Ce sont nos mamans. Manikamusolo, troya ni dobra que dobra là manikaluta kokan. Donc quand il y a des gens qui viennent, oh maman dit embrassons manamana confort. Mais présent le Fakone ni doquer la cacagne. Même ailleurs dans le bandit même Kabla force spéciale coune. Moi je l'ai dit hein, si le président Fakonde il avait un peu comme euh, chef d'état major ou des commandants qui étaient autour, bilaye on n'allait pas lui faire un coup d'état. Si le président avait un forestier, on n'allait jamais lui faire le coup d'état. Nous avons le fond a gens qui en train de se faire. La Guinée de Paris, là, ça va se Soso, le président, feu à mettre secouche, ils étaient tous là. Malgré les complots contre, feu à mettre secouche, nous Là, ça va compté. Soso, Malgré qu'ils ont contacté beaucoup d'officiers pour le faire le coup d'état Almake. C'est-à-dire bandulou, narkolou, kanaka, cambre, bayake. Le discours qui dit le 5 septembre, ce n'est pas le même discours qui dit aux gens de Kankan que lui le sait pourquoi il a fait le coup d'état. A tel pouvoir, voilà, Mankaburo, il ne va pas prendre le pouvoir dans la main des malinke pour donner à quelqu'un d'autre. Na fiya Kumawe, Parole de, de, de, de, de irresponsable. Quelqu'un qui veut la paix dans ce pays, on doit tenir de tels discours. Donc, le fond, moi, il nyamaka, a un Je suis côté. Je ya à côté. Je suis à côté. Je suis à côté. Je suis à côté. Je suis à côté. Je suis à côté. Je suis à côté. Je suis à Je suis Vente de périphérie de donkafeler La majorité c'est les femmes malinquées Mais quand tu regardes aujourd'hui Ceux qui vendent l'huile, ceux qui vendent le poisson Ça c'est quotidien, ça c'est rapide Les gens vont manger d'abord le ventre Avant de porter l'habit Donc c'est la différence que tu dois faire hein? Tout le monde souffre de... J'ai dit catégoriquement Les femmes malinquées, elles sont les premières Donc il faut comprendre ce que je suis en train d'expliquer C'est tout le monde qui souffre Je le dis aussi Par rapport à ceux qui pensent que c'est une affaire de malinqués. Non, ce n'est pas une affaire de... Mamadi n'est pas là pour le bonheur des malinqués. Et quand un président est là, c'est pour tout le monde. Donc ce bandit est là, il est en train de faire souffrir tout le monde. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Ça fait combien de temps On dit qu'on a mis les gens à la retraite. Pourquoi on ne recrute pas les jeunes Pourquoi les PME sont aux arrêts Vous vous dites que les docteurs Kassori, ils ont volé. Vous êtes en train de mentir sur eux. calomnier ces gens-là. Mais pourquoi la vie des Guinéens, depuis que vous êtes là, une année et demie, il n'y a pas de changement Le sac de riz qui était à 200, 240, et aujourd'hui à 330, 340. Le sucre, il y a eu quel changement, ce coup d'État Dites-nous. Dites-nous, il y a eu quel changement Tous les chantiers, chantiers aujourd'hui, vous avez dit, eh, c'est grâce à nous, rapidité, des menteurs au carré. Vous avez fait quoi vous avez... Ousmane Gawal est sorti, il a signé quel contrat Charles Roy est venu ici. Il est venu se promener pour dire que eh, les gens... De... <rire> Tellement quand tu prends des villageois, des gawa qui viennent ici, ils viennent se promener. Pour la première fois, Charles Ouret, il est venu aux Nations Unies. Le premier jour, on lui a conduit dans la grande salle où il ne devait même pas être. Lui nous dit, vous avez écouté, parce que c'est en Guinée, il peut mentir comme ça, que des responsables de la Banque mondiale, il a rencontré les responsables de la Banque mondiale, qu'ils accompagnent la transition. Et Allah. Voilà des menteurs. Vous avez écouté le, le, le congressman dans ces deux jours-là. Pourquoi vous mentez aux Guinéens Les donner de l'espoir dans le faux. Tant que vous les bandits, vous êtes là, personne ne va donner de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Parce qu'à tout moment, on peut vous faire un coup d'État. Donc, euh, essayez d'arrêter un peu de la démagogie. Arrêtez un peu la démagogie. Les, les soldats patriotes, je vous ai dit, le coup d'État, l'armée guinéenne n'a rien à voir. On vous a trompé, vos supérieurs, les Idiamines, les, les Balasamura, les Amara, les Namouris. Tous ces gens-là qui se sont mêlés à accompagner le bandit. Et aujourd'hui, tout le monde est dans le regret. Les gens sont dans le regret. Tout ce que nous allons demander aux gens, prions le bon Dieu. gênons le mois de Ramadan. C'est pourquoi moi je dis, je ne vais pas prier pour un bandit. Je ne vais pas prier pour un individu. Moi, je prie pour ce qui est bon pour le pays. Moi, je l'ai dit, si c'est Mamadi qui avait raison, que Allah l'élève. Si c'est le Président Al-Fakonde qui avait raison, que Ka'ala aussi l'élève aussi. Mais déjà, le cas du Président Al-Fakonde, c'est du jamais vu. On fait le coup d'État à quelqu'un. C'est militant. Hein Des combattants comme nous, malgré nos vies en danger. Mais nous sommes là, parce que la Guinée avant tout, sinon les bandits si c'est l'argent, pouvait pouvaient acheter les consciences. Ils auraient déjà acheté moi ma conscience. Donc, euh, Prions pour ce qui est bon pour notre pays. Si c'est Sidia qui doit être le président, Kala lui donne le pouvoir. Si c'est Selou qui doit être le pouvoir, Kala lui donne le pouvoir. Si c'est quelqu'un d'autre qui doit être le pouvoir, si c'est Dr Kassori, Kala lui donne le pouvoir. Mais nous n'allons pas accepter que des bandits viennent nous imposer un système. Leur politique d'éliminer tous ces grands partis, tous ces leaders, nous venons nous imposer quelqu'un qui va les protéger demain. Après avoir tué combien de Guinéens Après avoir fait souffrir les Guinéens Après avoir volé, vidé le trésor public C'est de chercher à mettre quelqu'un qui va les couvrir. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça, je vous le dis, hein. le plan A, pour dire que Mamadi va rester comme là, ça n'a et lagnekaluko. Faites encore des sacrifices. Hein. Si vous pensez que vous pouvez endormir les consciences, vous allez voir. Si vous pensez aussi que si votre plan B. Si la manifestation prend de l'ampleur, les Guinéens demandent le changement, c'est pour dire, vous allez mettre Kouyaté. ça aussi, oubliez ce rêve. On vous a dit, il y a deux grands partis. Il y a élection en Guinée aujourd'hui. Soit c'est le RPG arc-en-ciel, soit c'est l'UFDG. C'est entre les deux. Il n'y a même pas de discussion. Tous les autres, là, c'est pour accompagner Alliance et autres. Donc, ce changement-là, vous n'allez pas nous imposer cela. Mettez cela en tête. Hein? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, UFDG, les querelles inutiles, là. souvent, il faut réfléchir. Tu vas dire, ah, RPG, RPG n'est plus là à l'heure actuelle. Celui qui est là, là il faut le combattre d'abord. Tu ne peux pas avoir deux ennemis. L'autre est derrière toi et l'autre est devant toi. C'est pareil pour le RPG. Tu ne peux pas dire, ah non, tel est temps. Tu ne peux pas avoir deux ennemis, un derrière, un devant. Non, celui qui est derrière, là, essaye de devenir ami avec lui. C'est ça qu'on dit. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. C'est ça la logique. Mais si vous ne comprenez pas ça, c'est que ne faites pas de la politique. Ne faites pas de la politique. Vous n'allez pas être dans l'émotion. Ah non, on nous a fait ça. Non. Celui que tu as comme adversaire aujourd'hui, c'est lui que tu dois combattre d'abord. Mais si vous ne comprenez pas cela, ah non, RPG nous a fait ça, ah non, UF déjà fait ça, on n'ira nulle part le bandit. Il va piller la Guinée. Le bandit, ils, vont ils ont déjà transformé la Guinée en un pays de narcos. C'est incroyable. Chaque jour, nous voyons ce qui se passe. On les laisse faire vraiment. Mamadi hey, est et là. Franchement, c'est parce qu'il n'y a pas d'entente. Souvent, on décide ensemble. Quand ils ont peur, ils cherchent à nous diviser. Une fois que les gens sont soudés, ils ont peur. Mamadi l'a dit devant tout le monde que s'il a peur de quelque chose, c'est du soulèvement populaire. Et où on parle de RPG arc-en-ciel, UFDG, UFA, la société civile et tout